C'est une fiction, hein, évidemment. Vous me connaissez quand même. Hein. Jamais je pourrais adopter un petit noir. <rire> non, non, il faut que je change de, de boulot. Je vais finir en tôle avec tout ce que je raconte. Moi, je voulais être rocker. Ouais, ouais, ouais. Rocker, c'est le plus beau métier du monde. C'est le seul métier au monde où tu es payé pour picoler et insulter les gens en public. Oh. Enfin, il si, y a Flic aussi. Ou artiste engagé, ça, ça m'aurait plu. Artiste engagé. Comme BHL. Un artiste de gauche, BHL. Enfin, de la rive gauche. Antisémitisme, islamiste, terrorisme. Ce mec est contre tous les ismes. Sauf le nombrilisme, évidemment. J'ai voulu faire artiste engagé, mais j'ai pas été engagé. Ils ont pas voulu de moi, ah, faut dire, il y a du monde hein, sur euh, le job artiste engagé. Hein. Place son chair. Faut pas oublier que dans Saltin saltein il y a surtout banque. Hein. Et puis aujourd'hui, c'est très compliqué, les amis, hein, pour être artiste engagé. Bien sûr, hein, il faut avoir euh, une maladie à, à sponsoriser qui soit disponible sur le marché. Hein, ah ben, chaque artiste, aujourd'hui, il a sa cause. Enfin, sa cause, c'est surtout sa mycose. Oh. T'allumes la télévision, le samedi soir, c'est... Bonjour, bienvenue à Qui veut gagner des moignons. Oh non on mange, hein. mais, mais nous, les experts, là. Oh. Moi, j'y étais à la réunion des artistes engagés. J'ai fait « Qu'est-ce qui reste ?» Ils m'ont dit « Tout est pris, Maillot. Hein? » Choléra, Ebola, RSA, tout ce qui crève-la-dalle, c'est déjà pris. « Oh, merde. » Il reste quoi Le sida, je peux prendre ?« Ah non, non. » Le sida, c'est plus facile de l'attraper que de sponsoriser. Hein. « Comment... oh, Tout est pris. Hein. » J'ai feuilleté le guide du showbiz. Hein. Il ne te reste que les maladies de merde. Que les maladies de merde. Par exemple, euh, les hémorroïdes. Tu verras jamais un concert de soutien pour les hémorroïdes sur TF1. Hein. Une sorte de téléphion. Ah. Pourtant, vu le nombre de trous du cul qu'il y a dans ma profession, euh, il y aurait une logique sémantique. Hein. C'est grave les hémorroïdes. Vous savez qu'il y a un français sur trois qu'on a. Un, un, deux, tiens, c'est toi. Et personne, n'y chante pour toi à la télévision. Hein, il jouait le piano debout. debout. Les restos du cœur, non, j'ai pas été pris. Ça, hein. oh, je prends bien les restos du cœur. Hein, ça Ça permet quand même chaque année à des artistes oubliés de bénéficier d'un bon contrat chaud pour l'hiver. Non, mais finalement, j'ai renoncé, artiste engagé. Hein, ouais, ouais. En plus, c'est la honte pour les parents. « Fais quoi, là, toi, ta fille dans la vie ?»« euh, Médecin. Et toi, la tienne ?»« Avocat. Et toi, la tienne, Maillot ?»« euh, Elle chante pour la paix. »« Elle se drogue, quoi. »